Moi, je suis de Rio de Janeiro, mais j'ai grandi à Venise. Et euh, ces deux villes ont toujours été confrontées à la violence du fait climatique. L'eau et le climat ont été euh, des éléments fondateurs de ces deux villes et de leur architecture. Et c'est aussi des éléments du coup, qui régulièrement les, euh, les, euh, les immobilisent. Mais dans, ce, dans ces moments, que ce soit à Venise ou à Rio, euh, où le fait urbain il s'arrête, ce sont aussi des moments qui sont capables de mobiliser euh, des énergies et des imaginaires très puissants. Ce qui m'intéresse aussi, deuxièmement, c'est euh, la fascination en fait, que je porte pour euh, des savoirs antiques, mauresques ou arabes, qui ont fait euh, justement de la préservation de cette ressource, le centre et le cœur de leur architecture. Je pense vraiment que euh, cette future architecture qui mettra en centre de ces réflexions euh, la gestion des ressources, elle sera forcément le résultat d'un métissage. De l'est de Madrid, le, les eaux d'Otajo, elles sont déviées sur 300 km pour rejoindre au sud de la Méditerranée à à almeria Ce sont des kilomètres et kilomètres de, de canaux, de, de tunnels, d'aqueducs en béton qui traversent euh, tous les terres arides de, de, le, de la Mancha pour à la fin renverser l'eau dans le grand potager d'Europe. En suivant ce fil de l'eau, ce que l'on trouve, c'est son absence. Dans, dans cette absence, euh, ce projet moderne aura créé une superposition euh, déstabilisante de, de territoires, parce qu'on on est à la fois en train de marcher dans la terre sèche du euh, centre de l'Espagne, tout en étant projeté dans les serres euh, d'Alméria. Aujourd'hui, dans le contexte de la crise globale dans laquelle on, on se retrouve, il n'y a plus de matériaux et il n'y a plus de ressources à exploiter et euh, seulement on se doit de regarder le réel et de faire avec ce qui est déjà là. Il y a donc cette infrastructure euh, moderne qui est capable de déplacer la ressource là où la productivité le demande et puis il y a le génie de la gestion locale de la ressource qui lui il va essayer de trouver euh, des équilibres entre euh, des besoins vitaux et les limites d'un écosystème donné. Dans mon travail, donc, euh, tous ces éléments, l'ancien et le moderne, se superposent sans hiérarchie, car ils existent. Et, euh, et c'est ça, en vrai, le seul constat qu'on peut faire. Et à partir de là, de ce constat, en abandonnant le, le, le mirage de l'abondance et de solutions systémiques, on peut regarder attentivement l'environnement construit, le paysage, et les raconter. Le fait de de montrer euh, en au même temps de, des objets euh, comme des maquettes ou des échantillons de matériaux, ou des cartes et des dessins. Ce sont des outils pour euh, essayer de transmettre de manière sensible euh, cette réalité. C'est pour moi, euh, dans, justement dans la non hiérarchisation, dans, dans la narration par le fragment et, euh, et de, dans des actions ponctuelles, qui peut apparaître un, un nouveau imaginaire lié à une gestion plus équitable des ressources. Pour moi, euh, dans ces travaux, l'acte de faire devient donc juste un acte de, de générosité et de gratuité à partir de ce, euh, de ce qui existe déjà, de, de ce qui est déjà là.